Bonjour à tous, dans cette section je vais vous exposer les différentes conditions du déploiement d'une application iOS. On va s'intéresser dans un premier temps à ceux qui sont des développeurs, donc qui ont un d'abonnement développeur classique. Donc la première étape c'est d'obtenir un certificat développeur. Donc vous générez un Certificate Signing Request, CSR. J'ai dit ici qu'il était géré via le trousseau d'accès. Je crois que maintenant on peut aussi gérer les choses via Xcode. Moi je réutilise, j'avoue le mien qui a un certain nombre d'années. Et euh, ensuite à partir de cela vous pouvez Créer un développeur certificate sur le site d'Apple et il y a un moyen d'utiliser un Apple ID classique sans avoir forcément à passer à la caisse en dollars ou en euros c'est selon pour pouvoir déployer on a vu de façon simple sur des terminaux mais avec quelques contraintes par exemple avec un nombre maximum de déploiements je crois par mois. L'étape 2 n'est pas systématique, mais vous pouvez en fait euh, fixer euh, des terminaux sur lesquels on peut effectuer le déploiement. Euh, pouvez, devez, là encore une fois, je n'ai jamais expérimenté le développeur. Euh, en fait, avec les abonnements que j'ai, on n'est pas obligé de le faire. Mais l'idée, c'est que c'est des terminaux sur lesquels vous allez déployer probablement les applications en phase de test. Donc, il ne s'agit pas de déploiement via euh, l'iTunes Store. Ensuite, vous allez construire un provisioning Profile. Le provisioning Profile, il permet de déterminer un schéma d'identification des applications. L'idée, c'est qu'il y a un provisioning Profile par schéma d'identification. Par exemple ici, un provisioning Profile qu'on a, c'est fr.upmc.sar, donc une séquence de caractères. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir derrière mettre d'autres identifiants qui vont en gros dire que ça appartient à SAR de l'UPMC de la France. Et bien évidemment on peut associer ce profil à des développeurs le même intérêt à le faire, les développeurs qui travaillent sur les applications associées à ce profil. Ensuite eh bien il faut configurer la machine de développement de chaque développeur avec tout ça. Donc avec un développeur certificate, avec un provisioning Profile quant à local et puis le provisioning Profile il ira éventuellement sur le terminal, il sera déployé au moment où vous ferez le déploiement de votre application sur le terminal par exemple pour faire des tests. Maintenant si j'ai un Enterprise Program c'est un petit peu différent. Alors j'ai toujours besoin d'un certificat de développeur, ça c'est quelque chose qui se fait en amont. Euh, la seule chose c'est qu'effectivement lorsque j'ai associé mon développeur à l'Enterprise Program, la première fois il faut que j'achète l'Enterprise Program, ça coûte un petit peu plus cher, c'est tout. Euh, J'ai toujours la possibilité de définir des devices identif identif identifieurs. Euh, en fait, euh, on peut ainsi euh, déclarer certains terminaux et leur associer euh, des applications données. Là, il y a, je crois, un maximum de 200 terminaux qu'on peut déclarer. Et on peut aussi déclarer des distribution provisioning profile. Alors, attention, le distribution provisioning profile, c'est un profil de distribution qui va associée à une identification d'application à une liste de développeurs et qui peut éventuellement être restreinte à des terminaux parmi ceux que vous avez déclarés. Ça veut dire que, par exemple, l'application X, vous allez pouvoir dire, elle ne peut s'exécuter que sur le terminal du PDG et de ses directeurs adjoints. Et puis tel autre, etc. etc. Ça. Donc vous voulez garantir, et le fait que vous ayez restreint à un ensemble de terminaux fait que je crois iTunes n'ira même pas les déployer sur les machines concernées parce qu'il faut qu'elles aient le bon identificateur interne. Il y a même probablement des contrôles qui sont faits à l'exécution, euh, en particulier parce que euh, que se passe-t-il si je récupère. Euh, sur un nouveau terminal, il y a bien quelque chose par sauvegarde par exemple. Je, je, je pense qu'il euh, y a un contrôle qui fait l'exécution qui empêchera l'application de s'exécuter. L'étape 4, ben, comme avant il faut configurer là où les machines de développement, bien évidemment. Il faut ensuite ben, diffuser les applications. Et là, on ne passe pas par l'App Store, on passe par euh, Drag and Drop sur iTunes et puis synchronisation de terminaux. Euh, sachant que les points IPA euh, ont été récupérés à partir d'un intranet. Dans le cas euh, où on est un développeur normal, on peut être amené à faire la diffusion sur l'App Store. Et là, il faut qu'on enregistre un Apple ID. On va donc en fait, se connecter à un outil qui s'appelle iTunes Connect qui permet de déclarer son application et en fait euh, ça va être son identité et cette identité va être associée au développeur qui la déclare. C'est important parce que je vous ai dit dans une séquence précédente qu'il y avait un certain nombre de X-Codes qui avaient été euh, propagés et qui en fait inséraient du code qui transformait l'application en déposeur de virus. Quand Apple s'est rendu compte de ça, elle a bloqué évidemment les applications et elle a pu retrouver les développeurs et les prévenir quand ils étaient de bonne foi qu'il fallait tout simplement qu'ils recompilent leur application avec un nouvel environnement installé from scratch. Lorsque vous voulez euh, envoyer votre application sur l'App Store, vous devez également remplir un certain de questionnaires, fournir des résumés, fournir une classification, euh, le type de terminal concerné, euh, le prix, euh, éventuellement, fournir des vidéos, etc, etc, enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver sur la page euh, d'une application lorsque vous la consultez, par exemple, parce que vous êtes intéressé par l'acheter ou par la télécharger. Ensuite, ben vous soumettez le binaire, tout ça, ça se fait via Xcode. C'est le fameux IPA que j'ai déjà évoqué dans l'Enterprise Programme. C'est un fichier, une espèce de bundle qui permet le déploiement des applications. Alors, il faut savoir que l'application, elle peut être rejetée par Apple. Ici, j'ai indiqué que euh, la durée d'évaluation de l'application, ça dure deux jours. Je prends ce chiffre pas de chez Apple, dont on peut imaginer qu'il est jugé parti dans la matière, mais euh, d'un site qui s'appelle AppReviewTime et en fait, qui est alimenté par les temps Observé par les développeurs. Donc c'est intéressant en particulier parce que ça peut varier en fonction des périodes. Par exemple, il y a une mise à jour avec un nouvel iOS ou un nouveau produit qui sort. Là, il y a plein de demandes de mise à jour et peut-être que du coup, les délais peuvent se rallonger. Donc moi, quand j'ai regardé le 14 septembre 2016, eh j'ai constaté que sur iOS, il y avait environ deux jours. On est peu après la sortie d'iOS 8. Ce n'est pas normal, c'est beaucoup plus rapide. Il y a deux ans, on avait des pointes à 15 jours par exemple. Sachant que l'application peut être rejetée, c'est un problème parce qu'effectivement si elle est rejetée, elle refait le cycle une deuxième fois, une troisième fois. Si à chaque fois il y a 15 jours, ça vous fait un mois et demi, c'est un peu gênant. Deux jours, c'est plus confortable. Alors pourquoi l'application peut être rejetée Il y a plein, plein de raisons, en particulier Apple communique beaucoup sur ces raisons. Euh, donc euh, vous n'utilisez pas correctement euh, les interfaces, euh, vous ne respectez pas euh, telle ou telle charte, euh, vous utilisez mal euh, les API, vous essayez de contourner des trucs. Enfin, il y a plein de raisons qui font que vos applications sont rejetées ou alors il y a des trous de sécurité où euh, euh, l'application est plantogène, etc. etc. Il y a aussi un autre truc très très Vous mettez euh, un bout de sein nu ou un truc comme ça, là vous êtes à peu près sûr de passer à la, à la casserole. Par contre, vous mettez des armes à feu énormes. j'ai l'impression que ça passe mieux, On... les états unis quoi. Alors ensuite, ben, vous attendez de devenir riche, il hein, n'y a pas de problème, si vous avez eu la bonne idée, si l'application marche très fort, il euh, y a des success stories, en particulier au début d'iOS, Io... assez impressionnantes où des enfants, euh, enfin des enfants, des, des très jeunes, des adolescents, euh, avec une bonne idée, un petit peu de, de geekitude et puis euh, le dépôt d'une application sur euh, l'App Store euh, bah, se faisait des centaines de milliers de dollars en quelques mois parce que l'application avait un succès fou. Euh, les applications qui ont eu des succès fous, par exemple, le coussin péteur, des trucs comme ça, c'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas, euh, des applications de jeux. Euh, maintenant, c'est un peu plus difficile. Hein. Les gens euh, ont une attente sur les applications. Il ne suffit pas simplement d'avoir la bonne idée il faut que l'application soit suffisamment léchée. À la limite, si on a une bonne idée et que l'application est pourrie, la bonne idée est peut être piquée par quelqu'un qui va publier une application qui sera plus léchée. Voilà. Alors vous pouvez suivre ça via iTunes Connect. C'est là que je remercie Seb Remy de m'avoir fourni une copie d'écran de ce qu'on peut avoir quand on se connecte à iTunes Connect. C'est-à-dire en fait toute une série d'informations qui nous permettent de visualiser les téléchargements, la rentrée du cash flow, etc. etc. Bien évidemment, alors cette copie d'écran n'est pas contractuelle parce qu'elle a deux ans. Je n'ai pas réussi à en avoir une nouvelle, sachant que moi, j'ai un programme qui ne me permet pas de diffuser des applications sur l'App Store et que par conséquent, je n'ai pas accès à cette page là. En guise de conclusion, regardons ce que vous faites vous dans la salle SAR pour euh, déployer euh, vos applications sur un terminal. A priori, tout est installé, donc vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous devez faire, c'est signer vos applications de manière conforme. Donc conforme veut dire fr.ipmc.sar.quelque chose. Vous verrez que pour quelque chose il le remplit tout seul. Et comme j'ai créé un premier projet pour faire des tests de déploiement euh, sur euh, une configuration type qui va être déployée dans la salle, a priori tout devrait être pré-rempli. Sinon on verra en TP mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Il bon, y a un effet de bord, c'est que ceux qui veulent utiliser leur machine pour construire le projet et eh bien ne pourront pas déployer sur les terminaux depuis leur propre machine. C'est un petit peu compliqué. Mais par contre ils pourront euh, faire un développeur ID gratuit et à ce moment là ben, ils installeront tous sur leur propre machine, ils goûteront le plaisir que c'est de faire tout ça et ils pourront à ce moment là effectuer le déploiement. Alors dernière chose qui est extrêmement importante c'est vous ne vous connectez pas comme d'habitude sur votre compte Unix compte unique que vous avez depuis des années, si vous êtes depuis des années chez nous. Vous vous connectez sur un compte local, c'est sur un compte local que tout est déployé. Ce compte local, il s'appelle M2SAR et le mot de passe, je vous le donnerai en salle machine. Ce qui est important, c'est que par contre, c'est un compte local qui est susceptible d'être nettoyé en cours de mise à jour du système. Par conséquent, n'y laissez rien ou en tout cas, n'attendez pas de retrouver ce que vous y laisseriez. Je vous conseille, une fois que vous avez travaillé, de faire une archive et d'aller par SCP copier cette archive sur votre compte université. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.